Bonjour, je suis Audrey Giquel. Je vis dans ce lieu magique, un habitat participatif pour sept foyers au nord de Lyon. J'y vis depuis 2012 et j'y vis très bien. Je suis passionnée d'intelligence collective, de gouvernance partagée et de montage de projets de ce type. Je suis également autrice du livre « Les clés de l'habitat participatif, mes expériences de vivre ensemble » aux éditions Yves-Michel. Mais qu'est-ce que l'habitat participatif En 2014, la loi Lure le définit ainsi. Ce sont des citoyens qui se réunissent pour définir, concevoir et gérer ensemble leurs espaces individuels et leurs espaces communs. En France, il y a plus de 700 projets de ce type dont 220 sont aboutis. Alors, pourquoi une chaîne YouTube Le but est vraiment de partager des astuces et des conseils pour aider les groupes à monter leurs projets d'habitat participatif. Pour cela, nous aborderons euh, des aspects humains, comme les dynamiques de groupe, la création du « nous », ou des aspects techniques, le montage juridique financier, la gestion de projets immobiliers. Euh, je pourrais également vous partager des choses plus globales sur l'habitat participatif comme comment trouver un projet en France. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des thèmes à me suggérer, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les noter en commentaire. A très bientôt